Bien, premièrement, je me suis inscrite en tremplin deck parce que je savais, tu sais, tu sors du secondaire, puis là, on te dit, choisis un programme, choisis ce que tu veux faire dans la vie, puis moi, j'avais aucune idée. Je me suis dit, j'avais pas fait mes sciences fortes, puis mes maths fortes au secondaire, fait que je me suis dit, je vais aller m'ouvrir des portes, je vais aller en tremplin deck pour faire mes matières fortes, puis en même temps, comme il y a un cours où ce qu'on peut s'orienter ou explorer des métiers, bien, ça va m'aider à peut-être m'orienter quelque part, me donner des idées. Bien, en fait, euh, pour simplifier mon entrée au cégep, déjà à la base, parce que je savais que j'allais être en technique après, puis que je voulais euh, alléger ma, ma session. Puis je savais qu'en temps plein que ça allait être plus facile pour moi, puis qu'en même temps, je savais que les, les cours allaient être euh, plus simples après, vu que j'allégeais ma session. ben moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du cours exploré, c'est qu'on a beaucoup d'ateliers. Qui, euh, qui nous aident dans différents aspects, comme par exemple, on a eu un atelier où ce qu'on nous montrait comment se présenter à une entrevue. Ça peut avoir l'air euh, anodin, mais ça m'a été utile. Ou, ou sinon, on a eu des cours euh, d'ordi de, où qu'on nous montrait comment se servir de des trucs dont on ne sert jamais sur Word, par exemple. Fait que ça m'a ça vraiment été utile. Ça m'a appris des choses dont je me sers euh, depuis que j'ai changé de programme depuis être en plein puis que je vais me servir plus tard encore. C'est vraiment des ateliers qui ont vraiment été euh, utiles. On organise euh, une rencontre en tant que telle avec un spécialiste. Euh, fait que ça m'a permis beaucoup d'aller voir... Euh, euh, de concrétiser, dans le fond, euh, mon choix de, de cours, mon choix de carrière. Bien, quand tu arrives au collégial, dans le fond, tout est nouveau, puis ça te permet de baigner dedans un peu plus d'une manière euh, expérimentale, de vraiment essayer un peu de tout ce qui se passe de nouveau dans les études collégiales. Euh, premièrement, à gérer le temps euh, d'études, les, les périodes d'études, euh, de rentrer ça dans un horaire. Euh, et deuxièmement, une méthode d'apprentissage appropriée euh, pour pouvoir rentabiliser le temps et euh, d'approfondir les connaissances. Pour les nouveaux, en tremplin de Plein Deck, je leur dis tout simplement euh, essayez, euh, tentez l'expérience, il euh, n'y a que des avantages, vous ne serez pas déçus.